La haine des rouges, des partageux et des communisés caractérise les organisations de la droite extrême activiste. Du travail Et du cette -elle. elle est chaude Mais monsieur Oh, j'en ai trouvé une Grandiose, une vraie casquette de salopard